Qu'est qu'on attend pour boire de la bonne bière on, a, on attend déjà de ne plus avoir de Je brasseur de ne de plus, plus être lié avec euh, la grosse distribution de manière à ce que les petites brasseries artisanales puissent trouver leur place dans un bar. On attend de les connaître, les gens ne la connaissent pas la, la bière artisanale, surtout on est dans un, dans un pays où on a, on a un a priori assez négatif par rapport aux produits. On a du mal à le considérer comme un produit noble. De manière générale, je dirais qu'il y a quelques obstacles culturels. Par exemple, dans les restaurants, on regarde une carte, on voit la carte des vins qui est très bien, avec plein de bonnes choses. Et quand on regarde la carte des bières, bon, ben, on trouve quelques bières industrielles absolument inintéressantes. Et on se dit, ben, pourquoi Il y a vraiment un problème sur le goût aussi. C'est-à-dire que les gens ont, ont très peu de connaissances de la bière, donc ont très peu de volonté de découverte. Ce qui est peut-être différent sur le vin. Je ne sais pas bien ce qu'on attend. Les a, elles sont prêtes chez nous, Saint-Sembrastri. Il va forcément y avoir quelque chose d'intéressant en termes de goût, euh, quelque chose qui va correspondre à tes goûts, qui va, euh, et qui va venir flatter tes papilles. Quoi. Je pense que ça va, ça va se faire. Déjà, il y a un certain, une certaine population de vignerons qui, qui montrent déjà même un intérêt pour ça. Il y a toute la nouvelle génération, des gens qui font de la, du vin nature et tout ça. Je pense qu'il y a des ponts qui vont se créer assez vite. Et euh, même s'ils ne se, se créent pas directement, ils vont se créer justement par la gastronomie. En fait. les, les, la bière va se réinv réinviter à une table. Et du coup, enfin voilà, il va y avoir des choses comme ça. Et puis après, il y a juste aussi des rencontres humaines. La, la communauté des passionnés de la bière, c'est une communauté euh, qui partage une valeur forte. C'est que la bière, c'est de l'amitié liquide, avant tout. La bière, c'est un partage. Le passionné de bière, qu'il soit américain ou brésilien ou finlandais ou, ou français, qui vient avec une, une bière que je ne sais pas trouver ailleurs, que je ne connais pas, ben... Si bon de fruits du de frude. On a beaucoup de gens qui, qui sont venus par hasard au début et qui sont devenus à différents niveaux amateurs de bière, pas forcément chevronnés, certains oui, certains non, mais qui sont qui ont pris conscience de la dimension qualitative du produit et qui maintenant recherchent une certaine euh, une certaine qualité. Aujourd'hui, il y a un essor de euh, voilà, il y a de plus en plus de brasseries et, euh, et c'est pas pour autant que la, et la demande augmente. J'ai l'impression que la demande augmente avec. Donc en fait. Euh, on est en train de combler quelque chose qu'il qui n'y avait pas. Et au final, euh, on est en train aussi de recréer de la demande parce que plus il y a de choix et plus les gens en veulent. J'ai envie de dire qu'on attend aussi que euh, les commerçants fassent bien leur boulot. Et là, on se retrouve justement dans une, dans, dans, dans une épicerie de nuit qui propose un choix absolument hallucinant de bière. Je suis en train de transformer légèrement la boutique d'alimentation en général, épicerie comme on dit. En... Avant, je faisais beaucoup de vin, donc c'était cava vin épicerie et maintenant je fais plus de bière et on va avec la demande Ce qui est sûr c'est que euh, on va décoloniser les becs euh, dans les bars on va voir apparaître déjà, des becs de bière artisanale euh, ouais. de plus en plus j'en suis certain on va vraiment plus attendre <rire> très longtemps pour boire des, des bonnes choses et c'est tant mieux